jeudi 12 mars il est euh, 9h-20 et j'ai un message à vous faire passer tout de suite là, maintenant euh, le message est le suivant n'ayez pas peur de ce qui se passe n'ayez pas peur de ce qui arrive on est protégé la lumière arrive nous changeons de paradigme, nous changeons de dimension. Donc tout ce que nous vivons actuellement, c'est le système qui s'écroule et nous devons passer par là. Tout s'écroule pour laisser place à un monde meilleur. De ce fait, n'ayez pas peur, ne croyez pas les journaux, ne croyez pas les informations. Ils sont dans le règne de la peur et la peur diminue vos énergies et vos vibrations. Faites confiance. Faites-nous confiance. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'il en est. Écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur, votre âme et surtout, n'écoutez pas les informations et tout ce qui pourrait vous faire descendre en vibration on est là on vous aime, on vous protège ayez confiance et tout se passera pour le meilleur merci voilà c'était le petit message du matin bah, comme je vous ai dit, j'étais plus réceptive le matin et le soir bah voilà, c'est fait donc euh, Suivez-les, suivez les, suivez, suivez les conseils, ne cédez pas, suivez les conseils, voilà, à bientôt, d'ici là, d'ici une prochaine, une prochaine vidéo, portez-vous bien et prenez soin de vous, bye. Suite à ce message que j'ai reçu ce matin, j'ai voulu confirmer par les cartes. Bah Oui, parce que c'est le moment de s'entraîner, hein, d'y de... aller, de vencer. Alors, j'ai cinq cartes qui sont sorties. Et euh, vous allez voir qu'elles sont en rapport avec le message. La première carte que j'ai sortie, c'est l'impératrice. Vous la voyez sûrement à l'envers. Je vous la mettrai à l'endroit. L'impératrice. Qu'est-ce qu'elle dit l'impératrice Répondez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Donc ça, c'est le passé. Euh, là, qui vient de passer il y a quelques instants. Euh, vous avez une grande capacité cré créatrice. Tout ce que vous touchez... Euh, peut euh, aboutir. Vous avez une touche de magie aussi en vous. Euh, vous, euh, Tout ce à, à quoi vous vous consacrez et qui sollicite votre attention bienveillante connaîtra le succès. Les auspices sont favorables. Voilà, donc, euh, comme disait le message ce matin, ayez conscience, c'est le moment. La deuxième carte que je, je, qui est sortie, en fait, j'étais en train de les battre et ces cartes-là sont sorties du lot. Donc, je me suis dit, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Elles sont sorties, c'est parce qu'elles voulaient se faire entendre. Et donc, voilà. Donc, la, la deuxième, c'est l'empereur. Vous voyez, l'empereur. L'empereur nous dit, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Voilà, leadership. Donc, l'empereur nous dit aussi que c'est euh, le moment est venu de faire, face, de faire preuve pardon, de logique, d'ordre et de discipline. Vos rêves sont solides. Croyez-y en vos rêves. Ils sont solides. Néanmoins, ils ont besoin d'une ligne. Euh, C'est-à-dire que euh, vos rêves sont solides. C'est un fait, mais il faut que vous... Commenciez à aller vers eux. C'est-à-dire, n'attendez pas qu'ils viennent à vous. Vous, vous avez des rêves. Allez vers eux. Construisez vos rêves en vous. Et faites comme s'ils étaient déjà présents. Comme s'ils étaient déjà là. Parce qu'il euh, ne s'agit pas de se dire, tiens, euh, j'ai envie de faire ça. Voilà. Et attendre. Non. Allez Droit. Droit. Droit. Faites les démarches pour que vos rêves se réalisent et ils se réaliseront parce qu'ils sont bons, mais il faut que vous montriez que vous avez vraiment envie qu'ils se réalisent. Et pour ça, vous avez des démarches à faire. Donc, n'hésitez pas à faire les démarches pour faire réaliser vos rêves. Voilà ce que dit l'empereur. Oups, pardon. Maintenant, euh, la troisième carte j'essaye parce que en fait j'ai fait euh, j'ai regardé ce que voulaient dire euh, les cartes dans le livret et au final j'ai fait un résumé avec euh, avec ce qu'il disait et avec ce que je ressentais à le à cet instant présent donc la troisième carte c'est les amoureux Les amoureux, je vous les mettrai sur la vidéo. Euh, les amoureux nous disent, en relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Bon, déjà, votre santé euh, va s'améliorer. Si elle n'est pas bonne actuellement, elle va s'améliorer. Toujours si vous y croyez. Alors, en ce moment, vous, vous faites du souci vis-à-vis d'une relation, d'une relation importante, quelle qu'elle soit. Une relation, que ce soit euh, euh, amicale, amoureuse, au niveau du travail, au niveau des. Peu importe, une relation. Hein? Vous, vous faites du souci vis-à-vis d'une relation. C'est le moment de discuter de partager vos soucis, vos angoisses, de parler avec des gens qui sont aptes à vous écouter et à recevoir ce que vous dites de façon à vous conseiller le mieux possible. Il est temps de prendre une décision importante au sujet de votre vie. Ça coïncide avec le message de ce matin. Prenez une décision importante au sujet de votre vie. Vos décisions influeront votre avenir. Donc, aujourd'hui, maintenant, n'hésitez pas à partager, à ouvrir, euh, à vous ouvrir, à parler avec des gens qui sont capables de recevoir et comprendre ce que vous dites, ce que vous ressentez et, vous, et les décisions que vous allez prendre au fond de vous décideront de votre avenir. Voilà. J'ai une autre carte qui est sortie, c'est l'unité. Voilà, l'unité. Cette carte nous dit, Point de vue aux méthodes d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'unité, c'est le moment de collaborer avec les autres. Voilà. Donc, elle est en rapport avec les amoureux. Hein? C'est le moment de collaborer avec les autres. Agrandissez votre cercle d'amis, partagez, donnez. Toujours en rapport avec les amoureux. C'est aussi le moment d'avoir d'autres connaissances qui résonnent plus avec vous. Ne soit, ne euh, comment nettoyer les règles euh, que vous, les règles que vous avez, les croyances, tout ce que vous avez contracté dans, dans, dans votre vie c'est le moment de nettoyer tout ça, de le passer au peigne fin de voir ce qui résonne ou pas en vous, de garder le bon et d'éliminer le mauvais. Peu importe que ce soit vos, euh, vos règles ou celles que l'on vous a euh, inculquées, demandez-vous si elles résonnent et vous font vibrer. Si ce n'est pas le cas, enlevez, nettoyez, débarrassez-vous de ces règles car elles ne sont plus en euh, résonance avec la personne que vous êtes maintenant. Ces règles vous freinent, ces règles ne sont pas bonnes pour vous donc, débarrassez-vous-en celle qui ne résonne pas dehors. On n'en a pas besoin. Pas en ce moment, plus maintenant. Ce n'est pas le moment. On s'en débarrasse. La dernière, c'est le chariot. Le chariot qui, a été, qui est sorti. Voilà. Le chariot nous dit une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Ah ben voilà, vous avez atteint votre but. Si vous avez euh, suivi toutes euh, les recommandations, euh, enfin, la recommandation, c'est un peu forcé, euh, tous les conseils, voilà, merci. Tous les conseils que l'on vous a dit jusqu'à maintenant. Vous finirez par euh, rétablir l'équilibre et trouverez la solution à à, euh, jusqu'à ce que la problématique... Vous trouverez une solution à vos problématiques si ce n'est déjà fait. C'est-à-dire que euh, vous aviez jusqu'à maintenant un problème et vous allez le résoudre si vous faites le nettoyage avec l'unité. Le chariot arrive derrière pour résoudre tous vos problèmes et vous emmener sur le droit chemin. Le chariot est fait pour vous emmener sur le droit chemin pour vous guider et pour vous aider à aller là où votre âme et vos guides demandent à ce que vous alliez. Vous avez la capacité de voir les deux côtés de la médaille. Vous savourez enfin la joie que vous ressentez face à ces accomplissements. Voilà. Donc, vous avez travaillé dans le sens que vous avez demandé à changer. Vous avez demandé à ce que les choses soient meilleures pour vous. Et là, le chariot vous dit, c'est OK. On y va et tu vas recevoir de la joie de voir comment tes désirs, tes volontés, tout ça s'accomplit maintenant. Gardez la tête froide et les, et les pieds sur terre. Déterminez les objectifs à atteindre. Faites preuve de détermination. Vous faites un grand bond en avant. Voilà, donc une fois avoir passé tous ces petits soucis... Nous finissons donc par le chariot qui vous emmène droit vers là où vous voulez aller. Voilà comment moi j'ai euh, ressenti. Euh, je les ai notés parce que euh, il y en avait beaucoup. Je vous ai dit que je démarrais. Et donc euh, j'ai lu le petit livret. Mais en même temps j'avais des, des ressentis par rapport aux cartes qui venaient en même temps. Donc je les ai notés, c'est pour ça que j'ai noté et que c'est encore un petit peu brouillon, je m'en excuse. Quoi qu'il en soit, euh, je vois que effectivement euh, les cartes sont un atout pour confirmer ou infirmer les ressentis. Voilà, donc ça, euh, ça prouve que les deux fonctionnent. Que le message que j'ai eu et le tirage de cartes sont en corrélation donc euh, voilà je suis relativement euh, contente je remercie euh, mon âme et mes guides euh, je j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous aura apporté euh, de la confiance vous aura apporté de l'assurance vous aura apporté euh, ce petit quelque chose qui, qui vous manquait pour faire un pas en avant gardez confiance ayez confiance surtout euh, euh, comme disait euh, comme dit le chariot hein, euh, regardez bien les deux pièces de, les deux faces de la, de la médaille regardez bien et observez ne rentrez pas dans le jeu restez à l'écart observez regardez, tenez-vous informé, mais ne faites, euh, voilà, euh, restez dans votre cœur, restez euh, à l'intérieur et euh, tout en observant parce qu'on est en incarnation ici donc on est censé euh, observer, c'est pas pour ça qu'on doit faire partie du système, nous sommes là pour aider les gens euh, les, les, les travailleurs de lumière sont là pour aider les gens le plus possible à ouvrir les yeux et à quitter ce système. Je pense, moi, pour ma part, et euh, sans euh, me donner euh, trop d'importance, mais mm, je m'aime. Et je vous aime aussi. Et donc, je partage avec vous euh, cette nouvelle expérience qui me semble, euh, au demeurant, très importante. Et pour moi... Et pour vous, parce que je découvre moi aussi en même temps que vous ce qui se passe, ce que les guides ont à me dire. Et je m'appuie donc sur les cartes pour, que, euh, pour vous faire comprendre qu'effectivement mes ressentis sont justes. La plupart du temps, ils sont justes. Donc euh, bon, soyez un peu... Soyez clair avec vous, comme je le suis maintenant avec moi. Ayez, ayez confiance. Euh, ne vous dispatchez pas. Restez centré. Ne faites pas attention à tout ce qui se passe. Restez en vous. Faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous fait plaisir. Même si on vous dit non, il ne faut pas le faire. Si ça résonne en vous, faites-le et tout ira bien. Vous, vous allez surfer sur la vague des problèmes qui vont... Ils sont en cours, ils sont en train d'arriver. Il y a plein de problèmes qui sont en train d'arriver. Il y a plein de problèmes qui sont déjà là. Mais si vous restez centré et que vous ne faites, que vous ne vous accrochez pas à ce qui se passe, mais que vous restez dans l'amour du divin, je vous assure que vous les moments seront beaucoup plus agréables à vivre que prévu. Voilà, c'était. Euh ma petite vidéo d'aujourd'hui. Euh, je ne peux pas vous dire à l'avance quand est-ce que j'en ferai une sur les guidances parce que ça me vient. Donc, euh, je peux très bien en refaire une euh, dans la journée comme je peux en faire une demain, comme je peux n'en faire que dans deux ou trois jours. Ça dépend des messages qu'on a à faire passer, que les guides que là-haut a à faire passer. Donc, euh, je suis confiante, je garde toute ma confiance, tout mon espoir, tout mon amour dans euh, en vous, en nous, puisque nous sommes un dans l'amour du divin, dans mes guides, dans mon âme. Je garde tout mon amour et je vous souhaite, je vous conseille d'en faire autant. Voilà. D'ici euh, une nouvelle vidéo, bah écoutez, euh, portez-vous bien, prenez soin de vous.